Mon compte bancaire céleste Riche en biens spirituels Me procure les richesses Invisibles mais réelles Je saisis pour mon cœur Des cadeaux de bonheur Je suis que de passage, mon chez moi est dans le ciel, tout au long de ce voyage, oh les promesses les plus belles, je saisis pour mon cœur.